Le Launchpad X est fantastique pour ce qui est de vous faire rester dessus. En utilisant les boutons Record Arm, vous pouvez facilement passer d'une piste à l'autre et commencer à enregistrer à la volée. Donc, je vais lancer cette boucle de batterie. Vous pouvez remarquer que j'ai le charlet ici. Et quand je presse Overdub, je peux maintenant jouer par-dessus. Facile. Session, puis Record Arm Piste 3, allons sur notes. Ces notes ne sont maintenant plus de la batterie, mais des notes de la gamme. Et je peux faire un thème mélodique.